Bien respirer pour bien chanter, c'est vraiment Essentiel, on va en parler tout de suite. Euh, la respiration, c'est ce qui te sert à vivre. Euh, tu as besoin d'oxygène pour tes organes et euh, pour respirer bien sûr, euh, pour chanter, tu as besoin de bien respirer. Mais dans ta vie de tous les jours aussi, tu as besoin de bien respirer. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place une bonne technique de respiration. On va voir ça ensemble. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche, Ça te permet de recevoir toutes les semaines les notifications des nouvelles vidéos. Il y a trois vidéos par semaine qui paraissent sur cette chaîne avec des tutos, des exercices, des astuces pour t'aider à bien chanter. Tu rejoindras ainsi une communauté de plusieurs dizaines de milliers de chanteuses et de chanteurs qui me suivent sur YouTube. Alors, on est parti. Pour commencer, je te propose qu'on parle du diaphragme. Parce que le diaphragme, il y a énormément voilà, de rumeurs. Est-ce qu'on chante avec le diaphragme Est-ce qu'il nous sert pour chanter Quel est son rôle exact dans la respiration Est-ce qu'on peut le sentir Je te propose qu'on voit ça très concrètement avec des images 3D et un Exercice associé, c'est parti Alors, le diaphragme, j'ai parlé de ce, de ce sujet déjà dans un, un précédent podcast. Le truc c'est qu'en fait le diaphragme, je dois te l'avouer, ne te sert absolument pas à chanter. Boum, musique dramatique, euh, effets spéciaux <rire> Je suis désolé de dire ça, mais le diaphragme ne te sert absolument pas à chanter et je vais t'expliquer en détail pourquoi Pourquoi ça ne sert à rien d'essayer de sentir ton diaphragme pour chanter Il ne faut absolument pas se concentrer là-dessus. Alors, la première chose déjà, il est où ce diaphragme On va le voir en image juste après, mais si tu places ici tes mains juste sous le sternum, ici là, dans la partie molle, tu vas sentir la ligne des côtes. D'accord Et si tu suis cette ligne des côtes jusque derrière, en fait ton diaphragme est fixé ici sur tout ce pourtour, il te coupe comme ça le tronc en deux. D'accord Le diaphragme, c'est un muscle qui sert à inspirer, c'est un muscle inspirateur. Les sens de contraction de ses fibres sont de telle manière que lorsqu'il travaille, lorsqu'il se contracte, il inspire, et jusqu'à preuve du contraire, lorsque tu inspires, tu ne chantes pas. C'est pour ça que je te dis qu'il ne t'aide pas pour chanter. Une fois qu'il a terminé d'inspirer, comme tout muscle qui a travaillé, il va vouloir revenir à une position de repos. Tout simplement pour se reposer, hein, parce que si par exemple toi tu faisais des pompes, tu ne pourrais pas rester éternellement comme ça, à un moment tu vas devoir reposer tes muscles. Et bien le diaphragme c'est pareil, après chaque inspiration il n'a qu'une seule envie c'est de revenir à sa position d'origine pour se reposer. À ce moment-là, l'air sort de tes poumons, c'est à ce moment-là également que tu chantes, donc le diaphragme est complètement inactif en fait, au moment où tu chantes. C'est pour ça que je te dis encore qu'effectivement il ne te sert à rien. Alors, il y a assez peu d'innervation du diaphragme. Donc on, on, Théoriquement on pourrait sentir quelque chose, mais franchement ça sert à rien puisque au moment où tu chantes, il ne travaille plus du tout, il revient à sa position de repos. Même le diaphragme va être un petit peu ton ennemi parce que lui, son but c'est juste de revenir à sa position de repos et donc de chasser l'air finalement le plus vite possible pour pouvoir récupérer de l'air neuf chargé d'oxygène. Mais toi, lorsque tu veux chanter, tu ne veux absolument pas qu'au bout de deux secondes, tu n'aies plus de son. Non, donc tu vas te voir te battre finalement contre ton diaphragme. Tu vas devoir le contrarier un petit peu avec d'autres muscles. Et finalement, euh, bah, ce diaphragme dont on pouvait penser qu'il nous aidait à chanter, il ne nous aide pas. Et en plus, c'est même l'inverse, il va plutôt nous pénaliser. Donc on va essayer de se battre un petit peu contre lui. Alors Je vais te montrer tout de suite en image comment ça, comment ça fonctionne exactement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, tourner ça à notre avantage pour pouvoir chanter plus facilement. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis si tu penses que ça peut les aider pour mieux chanter ou pour comprendre des choses. Fais-le et surtout mets un petit pouce si tu souhaites m'encourager à publier d'autres vidéos. Passons tout de suite derrière l'écran pour voir comment fonctionne ce sacré diaphragme. Alors, on va utiliser cette animation 3D réalisée par l'Université de Lyon 1. Donc, le diaphragme est fixé, là, vous avez vu, le long des côtes, là, c'est ce que je vous expliquais. On a ici la colonne vertébrale, donc jusqu'à l'arrière. Ça fait comme ça une sorte de deux coupoles qui séparent finalement votre tronc du reste des organes. On voit les points de fixation jusque aux épines, ici, de la colonne vertébrale. Voilà, là on est vu du dessus et on voit bien les coupoles. Vous avez ici une coupole un peu plus basse parce qu'il y a le cœur qui repose dessus, notamment. Alors, inspiration. Inspiration, c'est qu'on fait rentrer de l'air. D'accord Expiration, on veut faire sortir de l'air. Donc, à l'inspiration, c'est ce que je vous disais. Le diaphragme va descendre, il se contracte en fait. Vous voyez Et à l'expiration, il va remonter. Donc, à l'inspiration, il se détend. On relâche bien le ventre. Voilà, et on observe et bien ce mouvement inspiration et descend expiration, le diaphragme remonte. Comme tu as pu le voir, ce n'est finalement absolument pas essentiel du tout de se préoccuper de son diaphragme pour chanter. On va s'appliquer par contre une petite règle, c'est qu'il faut que ton diaphragme ait de la place pour Descendre, comme nous venons de le voir dans la vidéo. Et pour faire ça, on va tout simplement relâcher le ventre au moment où on inspire, ça laissera la place aux organes, aux intestins de, de se tasser en bas et ça laissera de la place à ton diaphragme pour laisser rentrer l'air dans les poumons. On va aujourd'hui se concentrer sur les épaules parce que si par exemple tu ne laisses pas ton diaphragme travailler pour rentrer l'air, tu peux avoir envie d'augmenter le volume de tes poumons en faisant ça en montant les épaules, d'accord Et pareil, quand tu vas euh, chanter ou ressortir le son, tu peux aussi avoir envie de t'appuyer comme ça sur les épaules, d'accord Mais ça, ce que ça va faire, c'est que ton diaphragme mais ici, tes épaules sont au-dessus, au donc ce sont les deux cavités finalement qui délimitent ton, ton, ton volume, ta, ta réserve d'air. Et donc, euh, faire ceci. Au moment, de la respiration bah, va plutôt te prendre de l'énergie parce que tu vas te mettre à contracter tout un tas de muscles, alors qu'il vaut mieux à ce moment-là relâcher ton ventre et laisser faire le diaphragme, puisque là c'est à lui de travailler pour laisser rentrer l'air pendant l'inspiration, et pendant l'expiration on ne va pas, alors que ton diaphragme il a déjà envie lui de chasser l'air, on ne va pas lui faciliter le travail en faisant, ouf, en faisant ça, puisqu'en faisant ça on va réduire, c'est pareil. Notre, notre ballon de baudruche là, et l'air va te sortir beaucoup plus vite. Donc ce que je te propose comme un, un démarrage pour travailler là-dessus, c'est vraiment de garder des épaules le plus relax possible, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Je vais vraiment essayer de garder cette ligne d'épaule là. C'est-à-dire que je voudrais, le, le geste si tu veux qu'on qu ne qu qu qu souhaite pas trop, ça serait... Tu vois, parce que tu vas, faire, tu vas respirer. Puis après ah, tu vas t'appuyer comme ça, ça risque en plus de mettre un à-coup sur le démarrage de ton son. Donc nous on va essayer de faire... Ah, ah. Je garde vraiment cette ligne d'épaule, elle ne bouge pas, elle n'est pas engagée dans ce mouvement de respiration et de chant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est vraiment important que tu te sortes cette idée de la tête et que tu, tu cherches, je sais qu'il y a des fois des gens qui m'écrivent en disant mais mon diaphragme il est bloqué, je ne sais pas où il est, euh, qu'est-ce qui se passe, J'y arrive pas. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, il faut surtout mettre le reste en place. J'espère. Que... Ok, j'espère maintenant que les idées sont plus claires pour toi au niveau du diaphragme. Tu vois, des fois plutôt que de se poser de longues questions, il suffit d'aller voir comment le, le corps est fait et quand on voit ces, les, ces animations 3D, on voit bien comment fonctionne le diaphragme et quel est son rôle Réel dans le champ. Maintenant, après le diaphragme, je te propose qu'on parle du ventre. Parce que le ventre aussi, faut-il chanter avec le ventre Qu'est-ce qu'on fait du ventre Comment ça se passe Faut-il pousser Faut-il rentrer son ventre Il faut vraiment qu'on éclaircisse tout ça et un petit exercice forcément ça aide. On regarde ça tout de suite en 3D pour voir ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour du ventre et du chant. Il faut que je te dise quelque chose, c'est que ton ventre est... ne fait pas de son. Il n'y a pas de son qui sort de ton ventre. Il n'y a non plus pas d'air qui est stocké dans ton ventre. Donc, mm, mm, mm, notre ventre va bouger, c'est clair. Pendant que nous faisons le, le, le, le processus de chanter, on va respirer, il va se passer quelque chose, mais il n'y a pas de son qui est généré ici, il n'y a pas d'air non plus qui est généré ici. Donc, il faut arrêter un petit peu avec le ventre. Je vais t'expliquer sur la vidéo ci-dessous, tu vas voir exactement ce qui se passe au niveau du ventre. On regarde ça tout de suite. Alors, regardez, si on prend notre petit logiciel, j'adore ce petit logiciel d'anatomie. Donc, ici, on voit bien la cage thoracique. Ici, le sternum. Et ici, tu peux suivre la ligne des côtes. D'accord Donc, tes poumons, ils sont derrière les côtes. C'est-à-dire euh, que l'air est stocké là. Le ventre, lui, donc tu vois la zone en dessous. Là, là il n'y a plus d'os. Et ici, on voit bien tous les intestins. Tu vois, là, tu as une immense masse d'intestins. Donc, dans le ventre, ici, il n'y a pas d'air, hein, c'est vraiment euh, qu'un sac d'organes. L'air, il est stocké dans les poumons, ici, protégé par les os. Hein, c'est à ça que sert la thoracique, éviter que les, les poumons se, se recroquevillent, soient percés ou se recroquevillent sur eux-mêmes. Donc on va remplir cette zone d'air-là, mais le ventre ici tu vois, ne se remplit pas d'air. Et euh, le son, il n'y a pas de son non plus ici, puisque le son, lui, il est généré bien au-dessus, ici, tu vois, là on a le larynx, et c'est ici que le son va démarrer et ensuite va sortir ici. Donc tu vois, ici on a le son, les cordes vocales, ici on a l'air et on a le ventre, la zone du ventre ici avec le nombril ici au milieu, l'abdomen là, où ici il n'y a ni air ni son, mais uniquement un sac d'organes. Alors je vais te donner un exercice qui va te donner des pistes sur ce que tu peux faire ou ne pas faire avec ton ventre. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis si tu penses qu'elle peut les aider et qu'ils se posent des questions sur la respiration, sur le champ et le ventre. Et tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Alors je vais te donner un petit exercice qui est très très simple, mais je t'invite vraiment à le faire. Tu vas t'allonger sur le sol, sur le dos. Tu t'allonges, tu peux relever un petit peu les jambes pour ne pas te faire mal au bas du dos. et Tu vas t'allonger comme ça et tu vas respirer bien tranquillement par la bouche sans rien faire d'autre. Tu vas poser une main sur ton ventre justement, pose-la sur ton nombril, et tu vas regarder eh ben, ce qui se passe pendant que tu fais ça. On peut prendre aussi l'image d'un bébé, si vous voyez, si vous visualisez un bébé qui dort sur le dos, eh bien, vous allez voir que son ventre va bouger pendant sa respiration. Alors, si on imagine que vous êtes sur le dos, la main posée sur le nombril, votre main va certainement faire ça. C'est-à-dire que pendant que je vais inspirer de l'air, mon ventre va remonter vers le haut hein, puisque je suis allongé, et lorsque je vais souffler l'air, mon ventre va se rapprocher du sol. Et ça c'est ce qui se passe quand vous dormez, c'est ce qui se passe quand tu dors, c'est ce qui se passe lorsque tes enfants dorment, si tu, tu regardes il y a vraiment ce mouvement-là. Il y a de l'air qui entre, le ventre se gonfle, il va vers le plafond, et de l'air qui sort, ton ventre va vers le sol D'accord, lorsque tu es allongé. Maintenant lorsque tu chantes, tu vas produire du son pendant que l'air sort, d'accord Donc en toute logique, qu'est-ce qui va se passer avec ton ventre pendant ce temps-là. Si tu fais ça allongé que tu fais un AH, donc tu vas inspirer l'air, reprendre de l'air, Reprendre de l'air et ainsi de suite. Et là tu vas voir si tu arrives à maintenir ce mouvement comme ça de ta main qui est posée sur ton nombril qui va monter et qui va descendre. Puisqu'on a dit que le ventre avait tendance à se rapprocher du sol lorsque l'on est allongé, lorsqu'on expulse l'air, lorsque l'air sort, très certainement que lorsque tu chantes, ton ventre va conserver le même mouvement. Voilà, c'est le, le mouvement vraiment le, le plus naturel en fait que, ton, que ton ventre a à faire lorsque tu chantes. Donc il n'y a pas besoin de pousser avec le ventre, il y a des gens qui, qui, qui font des abdos exprès pour, pour pousser fort avec le ventre. Ça, Il ne faut absolument pas utiliser ça parce que tu vas te faire très mal au niveau des cordes vocales. Laisse faire simplement ce mouvement naturel que tu peux retrouver en t'allongeant sur le sol. Et je t'invite maintenant à te relever doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne, mais à te relever et à retester ça, ce mouvement avec la main sur le nombril. J'ai de l'air qui entre, ma main s'éloigne. De l'air qui sort, mon nombril se rapproche à ce moment-là de ma colonne vertébrale comme s'il se rapprochait du sol lorsque j'étais allongé. Je reteste ça avec un son. Et je vérifie que ce mouvement du ventre comme ça régulier continue. Tu vas pouvoir tester ensuite la même chose sur une chanson et tu auras donc maintenant toutes tes réponses par rapport à ce que est censé faire le ventre pendant que tu chantes. Donc souviens-toi il n'y a pas d'air ici, il n'y a pas de son ici, et on n'a pas besoin de pousser comme une bête avec le ventre, de donner un gros coup, ça va plutôt endommager tes cordes vocales qu'autre chose. Je sais que beaucoup, enfin beaucoup, il y a plusieurs personnes qui donnent ce conseil sur YouTube, c'est vraiment pas un bon conseil, les amis, n'oubliez pas qu'il y a ici vos cordes vocales qui sont en travers du chemin de l'air. Et si vous poussez très fort avec le ventre, vous allez injecter des grosses pressions d'air sur vos cordes vocales et vous allez vous les abîmer, c'est garanti. Donc cool, allongez-vous, testez cet exercice, produisez des sons, retestez-le debout, chantez. Voyez, si vous arrivez à le maintenir sur une chanson, c'est le plus difficile au final, mais on est là pour ça, pour apprendre à chanter. J'espère que là aussi c'est plus clair pour toi, que tu vois bien maintenant le rôle du diaphragme, le rôle du ventre, pourquoi on te demande de faire ceci ou cela quand tu chantes à la chorale par exemple avec ton ventre. Là, je pense que maintenant tu as bien, tu as bien compris. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à un exercice de respiration dans lequel le ventre est justement en jeu. Et c'est une respiration Très naturelle, c'est une respiration vraiment euh, la, plus, la plus simple du monde. C'est quasiment celle qu'on fait quand on dort, c'est la respiration des nouveau-nés. C'est vraiment une respiration qui est très confortable et qui consomme peu d'énergie. Donc pour ça, plutôt que de parler longuement, on va passer à la pratique et on se retrouve tout de suite dans l'exercice. Alors on parle de respiration.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 à faire ça. Voilà, tu vois ce n'est pas forcément compliqué de bien respirer, il y a peut-être des nouvelles habitudes à remettre en place parce que c'est vrai qu'on on oublie des fois comment respirer et finalement la, la façon la plus simple et la plus efficace c'est ça que j'ai trouvé moi magique quand j'ai étudié les, les techniques de respiration. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ne rate pas cette prochaine vidéo qui est vraiment importante. On va parler de vibes, on va parler de vibrato. Je vais te montrer des exercices pour réaliser ça. Euh, voilà, c'est des techniques qui sont plus avancées, mais c'est tellement joli quand on rajoute ça dans sa voix. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, mettre en place les bases de respiration, faire des exercices et mettre en place la technique vocale qui te permettra ensuite d'accéder aux vibes et aux vibrato, je te propose de le faire ensemble cet été gratuitement. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je me propose de t'offrir des vidéos d'exercices pour mettre les bases euh, de ta technique vocale en place. Et Pour cela, rien de plus simple, clique dans le lien juste en dessous dans la description. Tu accéderas à un formulaire pour me laisser tes coordonnées. Alors, pas besoin de mettre ton nom de famille, le numéro de téléphone, on n'a pas besoin de tout ça. Indique simplement ton prénom et une adresse mail et je me ferai un plaisir de t'envoyer chaque semaine pendant un mois des vidéos d'exercices pour que ta voix soit au service de ton chant. Tu peux cliquer aussi sur ce qui s'affiche là sur le côté. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao